Les lobbyistes influencent-ils réellement les décideurs des institutions européennes Sont-ils utiles ou au contraire nuisibles au fonctionnement de la démocratie Le nouveau registre de transparence entré en vigueur le 1er janvier de cette année permet-il un meilleur contrôle des pratiques des lobbyistes Nous avons rencontré Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen. Elle répond à nos questions. Alors, alors on va directement commencer par la première question. Elle nous vient d'Olivier Houdman, d'une ONG qui prône la transparence. The European Commission is proposing a new interinstitutional agreement to improve the lobby register. Don't you think that for the lobby register to become properly mandatory we need legislation so it becomes legally binding for the lobbyists to sign up and to disclose what they're doing? En gros si on résume, c'est la question du obligatoire ou euh, du facultatif. Pour l'instant, bien que ce soit une demande très importante et très ancienne du Parlement européen, d'avoir un, un registre qui soit obligatoire, pour l'instant ça ne l'est pas. Mais ça reste une revendication. Ce qui est compliqué à mettre en place, c'est qu'il faut, d'abord si vous se met dans une perspective de long terme, et qu'il nous faut obtenir au Conseil l'unanimité. Donc ça n'est pas si simple. Mais quand on voit que deux tiers des, des banques et des groupes financiers qui, qui font du lobbyisme dans l'Union européenne ne sont pas inscrits, dans ce registre, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de, de, de la base volontariste Ça n'est pas très glorieux, effectivement. Ça veut dire qu'il faut qu'on change à la fois les pratiques des lobbies, mais qu'on ait aussi une force de pression sur de meilleures pratiques. Et ça, c'est euh, sans doute en ayant, euh, je dirais... Euh, des formules qui avantage cette inscription, qu'on pourra faire bouger les choses. Alors on va passer à la deuxième question. Euh, elle nous vient de Mercedes Sanchez Valera, de KPMG, une société de consultance. Voici. Our firm has been on the ETI since 2012. I would not expect major changes in the way we work with the mandatory registration on the ETI. Um, in your view, will the register be sufficient to tackle behaviors? Thank you. Bien sûr que non. Des euh, groupes de pression, des lobbies, des groupes d'intérêts qui ont très franchement envie de se cacher, qui ont envie d'avoir une activité euh, euh, borderline par rapport à la légalité, continuerait ou continueront euh, d'être dans une démarche cachée. Mais ceux-là ceux auront, euh, auront leurs limites, rapidement. Ce que nous voulons, c'est moraliser ces liens-là. Ce que nous voulons, c'est rendre plus transparent vis-à-vis de l'opinion publique les pratiques qui sont existantes. Donc il n'y a pas, euh, y a pas euh, une formule miracle qui fait que l'inscription obligatoire deviendrait l'alpha et l'oméga de bonnes pratiques euh, au sein de, des institutions européennes. On va passer à la troisième question. Elle nous vient de Peter Kleb de OpenEurope. When making the transparency register mandatory, probably we should have safeguards in order to protect the privacy of clients, of lawyers. And also what about journalists? Should they also uh, register? Um, how to define a journalist? These are a lot of questions that are quite important. On top of that, we probably should also make it mandatory for any piece to disclose how uh, and Who they are meeting. Il faut être euh, euh, suffisamment euh, clair et précis dans ce qu'on qu apporte comme règles, mais qu'en même temps on ne va pas réglementer la rencontre qui se fait euh, dans le Thalys pour euh, les Français ou, euh, ou à d'autres moments. Ce que je veux dire par là, c'est que cette question de la transparence, c'est une question de, de morale euh, politique, de pratique politique de respect de la loi. Euh, c'est ce, qu ce que nos concitoyens attendent de, des parlementaires. Et donc c'est aussi beaucoup euh, à l'égard de cette... à la fois de cette écoute euh, des informations qui peuvent nous être communiquées, qui vont nous aider à concevoir notre, des textes ou notre pensée, mais aussi avec euh, le, le libre arbitre que nous avons sur nos pratiques, que les choses doivent s'équilibrer. Parlez-nous de, de votre expérience personnelle. Est-ce que vous avez déjà eu des tentations, des influences, euh, de lobbyistes Et comment vous avez réagi Moi, j'ai la chance, d'une certaine manière, ou en tout cas la distance, euh, d'être de, de, une parlementaire qui n'est qui n'exercent pas dans des domaines liés à la partie économique ou commerciale ou de, de l'industrie ou, ou, ou de la concurrence. Donc, je pense que les lobbies sont moins intéressés à, à, à dialoguer avec moi. Quand je parle de migration, quand je parle d'asile, quand je parle de droits fondamentaux ou de droits de l'homme, il y a un peu moins d'enjeux de groupes de pression. Sylvie Guillaume, merci beaucoup. C'est un peu plus un peu plus grand.